L'interopérabilité, facteur clé de résilience, illustration de la cartographie sémantique dans l'aéronautique avec une démo Archimètre. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Reliance et Résilience. Aujourd'hui, on va parler d'interopérabilité avec Nicolas Figuet. Pour être résilient, il faut s'adapter, ça on est tous bien d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations, en termes d'usage notamment des technologies ça veut dire la capacité à collaborer, communiquer efficacement, interconnecter les systèmes utilisés par les collaborateurs. Et c'est là que ce n'est pas toujours simple, en interne et aussi à l'externe. Donc tout ça doit pouvoir être fait en continu, en dépit de l'évolution continue des organisations, des savoirs, des technologies. Et euh, c'est une sacrée gageure de temps en temps. Et euh, il faut préserver la capacité à gérer, traiter, échanger, partager les données. Les données qui sont un bien pour les entreprises, un bien à protéger, mais sans être dépendant des outils logiciels, des matériels qui changent, qui évoluent dans le temps chez les uns et chez les autres. On a aussi à préserver les investissements, euh, avec une obsolescence de plus en plus rapide des solutions, euh, chose assez compliquée aussi, et puis, euh, il faut arriver à faire tout ça dans un coût acceptable, avec un retour sur investissement, des investis, des, sur les investissements réalisés, avec des gains de productivité euh, pour pouvoir euh, évoluer euh, ensemble et, et chacun dans son écosystème. Donc, comment faire tout ça Comment rassembler en fait ces, ces domaines euh, qui évoluent, chacun dans leur domaine, chacun, chacun à leur manière C'est ce on, dont on va parler aujourd'hui avec Nicolas Figué. Nicolas Figué est ingénieur en informatique, passionné par les technologies de l'information, expert dans le domaine de l'interopérabilité des données industrielles chez Airbus, où il travaille depuis plus de 20 ans sur des projets opérationnels dans le monde de la normalisation. Il est également chercheur reconnu sur le domaine de l'interopérabilité opérationnelle continue. Il a obtenu récemment son HDR, son habilitation à diriger des recherches euh, qu'il fait dans, dans le domaine de l'interopérabilité. Donc, on a eu envie, vraiment très envie de parler avec lui parce qu'il a à la fois une expérience de, de chercheur et une expérience très opérationnelle où il étudie, qui lui permet d'utiliser dans le concret ses recherches. Donc, c'est les derniers travaux qu'il a mis en place, il nous en parlera, concernent le développement de concepts innovants et de solutions d'interopérabilité continue Il s'appuie notamment pour cela sur la cartographie sémantique, l'ingénierie par les modèles et les ontologies, la capacité à développer et mettre en œuvre les normes et les standards appropriés au travers d'une approche globale qui s'appuie sur la modélisation d'entreprise. Alors, on va voir concrètement comment ça fonctionne et de quoi il ressort. Nicolas, l'interopérabilité, en quoi c'est un facteur crucial de résilience et de performance dans les organisations que tu étudies